Ouais bon, on se retrouve encore pour une vidéo sur Warframe Parce que j'avais envie de faire une vidéo de ce format sur Warframe Et puis bah c'est ma, ma chaîne, chaîne et je fais ce que, que je veux Même un jingle avec des canards Les canards font coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin, coin On lance Warframe pour la première fois, on se retrouve dans l'espace. Une voix off nous explique qu'on dort depuis très longtemps. Euh, quoi Ça arrive à tout le monde d'être dépressif. Moi-même, je suis en pleine dépression et je dors énormément. On suit un vaisseau qui semble aller sur la Terre, duquel sort le méchant vilain fort. Non mais en une seule frame de ce mec, tu comprends, il est méchant. Mais il a le visage brûlé. Et dans le monde, il y a que deux types de personnes qui ont le visage brûlé. Les méchants et les grands brûlés. Mais bon, histoire de bien nous faire comprendre que c'est un méchant, on a le droit à la scène où il exécute un de ses subalternes parce qu'il n'est pas content. Et bon, si ça se trouve, ce mec qui s'est fait carboniser comme une pute, il avait l'avenir devant lui. Il était peut-être passionné par la sculpture sur bois de... Canard ouais. On enchaîne ensuite sur Vor et ses hommes qui démontent un portail dimensionnel avec un bélier du futur pour passer au travers. Et de manière random, le jeu nous invite à choisir notre personnage. Amstramgram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Gram. Vor nous réveille alors de notre profond sommeil Et essaie directement de nous capturer Tout en faisant des têtes de méchants et des moves de méchants Parce que je le rappelle Vor est un méchant Et il pose un truc un peu chelou sur notre corps Ce qui semble déplaire totalement à notre personnage Qui se vénère instantanément On se retrouve alors dans une mini séquence de tutoriel Où on doit tuer des ennemis avec nos capacités Et nos capacités vu que notre mag n'est que niveau 1 C'est faire tomber les gens Ouais un peu comme une, une balayette euh, À côté tu vois Volt il peut manipuler les arcs électriques Non euh, nous on, on fait tomber les gens. Ça doit faire mal euh, aux chevilles. Une fois sorti de cette salle, on nous propose un choix entre plusieurs armes. T'as concrètement devant toi une épée pour décapiter des gens et à côté un bâton, je sais pas trop. Pour euh, faire de la randonnée du coup j'ai pris le bâton pour la rigolade Ensuite on a le choix entre un pistolet et des kunais. Ouais j'ai pris les kunai Un vaisseau vient alors nous rapatrier mais oh non Il se fait détruire Puis Vor est content parce que c'est un méchant Mais en même temps il est pas content parce qu'on s'est barré Et qu'il prend conscience que ses employés sont incompétents S'engage alors un incontournable combat de boss Où on doit activer une console pendant que Vor nous caillasse la gueule Puis fuir comme des lâches pendant que Vor se téléporte en boucle pour continuer le caillassage Mais sur le chemin à nouveau on doit choisir entre un arc et un fusil mitrailleur pour arme principale Bah mon personnage il a gagné un petit côté Robin des bois On continue donc notre fuite avec un arc et des flèches Et par chance il se trouve que le Lotus c'est elle, la meuf bonne là Y'a y a des milliards de résultats chelous Tu roules 34 avec cette meuf Vente de dégénérer. Nous a envoyé un nouveau vaisseau pour nous évacuer Après une cinématique un peu badass On se retrouve dans notre orbiteur Qui est en quelque sorte le quartier général de ce jeu Où l'on choisit ce que l'on veut faire On y rencontre Ordis Une IA qui nous fait rire avec 2-3 blagues Qui au bout de 1000 heures de jeu Nous donneront juste envie de casser notre écran Ordis et Lotus nous expliquent alors Qu'il va nous falloir réparer les parties cassées de notre vaisseau Pour lui rendre toutes ses fonctions Mais heureusement on a déjà accès à l'arsenal Qui nous permet de personnaliser notre équipement Mais malheureusement il faut payer Pour avoir toutes les palettes de couleurs Et moi je voulais la couleur saumon, mais c'est pourtant pas trop demandé la couleur saumon. Même dans ce jeu de golf, on a la couleur saumon. La couleur saumon, c'est la couleur d'un saumon mort. Coupé en tranches. Par la suite, on récupère ces trois segments qui nous permettent de rendre notre vaisseau fonctionnel. On revient voir Vor parce qu'on est devenu plus fort. Et on lui met une bonne grosse branlée des familles. Et sans s'en rendre compte, on est déjà devenu accro à ce jeu de farming. On farme, on débloque des warframes bien plus puissantes, on met à genoux des boss bien plus puissants. Du coup, on est content on découvre notre histoire, on rentre dans le néant, on craft un rhino qui nous permet de faire le connard devant nos copains en plein milieu de millions d'ennemis sans prendre de dégâts, puis on reste plusieurs heures sur le parcours de clan pour essayer de battre quelqu'un qui a sûrement perdu une sacrée portion de sa vie dans cette pièce. On optimise nos warframes en collectant tous les mods nécessaires, puis on améliore tous ces mods, on reformate, on polarise, on se fait chier à trouver des armes qui nous passionnent, puis tous les mods pour optimiser toutes ces armes. Puis euh, on pêche. On s'ennuie, on tue en boucle Kela pour crafter Sarine, qui nous permet de faire le connard devant nos copains en effaçant les ennemis d'une map en appuyant sur deux boutons En réalité, on n'en finit jamais parce que ce jeu n'a pas vraiment de fin Chacun a ses propres objectifs Et puis de toute façon, farmer avec ses potes, c'est toujours agréable D'ailleurs, moi je vais devoir y aller, parce que bah, j'ai encore mes apprêts à farmer Comme d'habitude, oublie pas de mettre un pouce bleu si t'as bien rigolé Et sinon moi, je te laisse, mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents